Ok, bien bonjour. Euh, oui. oui, bien bonjour. bonjour. Euh, oui. Voilà, c'est un un peu parti. Alors justement, nous justement de ce là Donc on savoir quelles sont les, vos opinions dans la cause d'aujourd'hui. Moi j'étais personnellement de la peloton, c'était très animé, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques. On a tenu au maximum, en fait, on a fait tout ce qu'on a pu et voilà. Ouais. Donc euh, vous êtes dans quel club euh, Je suis de la sélection de la boîte, donc, euh... Ah, c'est bien. Ah, ben, c bien. Donc, euh, et vous avez l'habitude de participer ou alors comment c'est la première fois euh, Oui, c'est la première fois que je viens pour le tour de Martinique. Et comment tu as trouvé ça Comment tu as senti qu'il y, y a des difficultés que tu as présenté ou quoi Oui, c'est le tour est très dur. Il y a, a des niveaux et... Ouais, il tour. Euh, si je comprends bien, il y, y, y a un manque un petit peu, surtout dans les jambes, tu n'es pas préparé pour ça quoi. Oui, je suis préparé, mais... Au début, dès le début euh, du tout, euh, je, je me sens vraiment, euh, au top. Mais là, euh, depuis, depuis samedi, je me sens mieux. Eh bien, je me faisant, j'espère que ça, va, ça ira mieux et puis comme ça, t'écouter, t'entends aussi, et le nom c'est, comment c'est C'est l'Adrien. Adrien, c'est aussi. Enchanté. Merci. Bon, eh bien, on te oui. fait un peu de oui. bonnes choses, ah, mais... pour la suite, là, on pourra être parce que demain, si bien, montée, comme, tu veux, on enfin, va la manger, comment tu dois faire je me débrouille, je me débrouille, je vais <rire> Vous de Vous avez laissé vos sacs la voiture non, c'est dans le bus. c'est